et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture du SLA heavy apc 54 de chez miniart dans cette vidéo on va voir ensemble différentes techniques euh, différents détails au pinceau avec les codes couleurs etc etc alors pour commencer je vais utiliser du reactive green de chez model color avec du flat yellow une couleur que j'aime beaucoup le reactive green notamment on va commencer par faire les chargeurs les boîtes de munitions et tout ça c'est une très très bonne couleur alors comme à mon habitude la palette humide c'est très important de bien diluer la peinture là vous voyez je vais utiliser un petit pinceau davancy numéro 1 qui est pas trop trop abîmé ça suffit largement pour euh, appliquer la couleur de base de l'eau c'est très important j'avais déjà rappelé de bien savoir diluer, de travailler sur une palette humide. Donc une fois qu'on a une bonne dilution, c'est impeccable avec quelques couches, 3, 4, 5 couches, tout dépend. On va commencer à venir appliquer tranquillement. Donc vu que c'est bien dilué, ça va tout seul. Comme ça, les détails, ça épouse bien les détails. Et du coup, ça évite de tout flinguer les détails en mettant une grosse couche qui n'est pas diluée. Donc là, vous voyez, le temps de faire tout ça, c'est déjà sec, donc je peux repasser après une, une, deuxième, une deuxième, troisième couche, jusqu'à trois couches, ça suffit, après c'est à vous de voir, une fois que c'est bien sec. Maintenant, je vais venir coller l'élément et pour ça, je vais utiliser du Tamiya Saimant. C'est une colle que j'aime bien pour coller les petits détails à la fin. Ça évite de prendre l'extra fluide, sinon ça, ça coupe partout. Et puis ben, bien souvent, après, euh, la peinture, euh, voilà quoi. Si, si vous mettez trop trop fluide, ça risque de faire euh, cardage sur la peinture que vous avez fait avant. Donc là, je viens le mettre en place et après, on va venir euh, continuer à faire du chipping au pinceau pour avoir un effet le plus réaliste possible. Alors pour commencer, ce que je viens faire, je viens diluer du jaune, le jaune avec le vert, c'est très très bien pour commencer à faire des éclaircies ou autre. Là on va dire que je suis à peu près à 60-70% de la, de la dilution et je viens rajouter de l'eau. Il faut que ça soit pratiquement comme un jus, sauf que le pinceau, on va venir le décharger. On décharge le pinceau avant et là on vient commencer à chipper. Je viens commencer à chipper un petit peu partout et si vous regardez bien, la peinture en réalité elle sèche sèche déjà donc du coup ça s'éclaircit donc c'est très très bien pour avoir un effet délavé sur des boîtes qui et pris l'humidité des pètes avec la suite et tout ça donc on vient gentiment on vient faire des petits tremblements à ras de, des caisses au niveau des arêtes, tout ça c'est là où ça a pris le bas le plus cher en général donc faut que ça soit assez aléatoire hein. faut pas trop trop se prendre la tête je viens appliquer sur mes petites boîtes de munitions, un peu partout, aléatoire, là sur les dessus aussi, un petit peu en façade. Donc là, ça va être la première étape du chipping au pinceau. Et on va faire ça en trois étapes pour avoir le meilleur rendu, le rendu le plus, le plus réaliste possible. Et n'oubliez pas que pour le moment, il n'y a rien de vernis sur la maquette, on est toujours sur les couleurs de base, les vieillissements aussi, quelques vieillissements sont avec des couleurs de base, sans vernis, sans rien. Le but, c'est pas de, de venir faire un jus. C'est pour ça que c'est important de bien décharger son pinceau, d'avoir juste la quantité qu'il faut. C'est comme un jus, sauf qu'on ne vient pas euh, tout détremper. Quoi. On y va par simonie vraiment avec la pointe du pinceau. Car si vous ne déchargez pas votre pinceau, qu'est-ce qui risque de se passer Eh bien, ça va couler partout et ça va faire comme un jus. Là, c'est vraiment pas le but. On est sur la texture d'un jus, mais on ne fait pas un jus. Quelques petits oublis on vient en ajouter s'il si, le faut si vous n'êtes pas assez satisfait vous pouvez très bien repasser euh, plus ou moins sur certaines zones ça va foncer un peu plus mais bon une fois sec ça fait vraiment un effet euh, délavé c'est le but recherché pour euh, du moins pour ces boîtes de munitions donc voilà vous voyez maintenant c'est sec le rendu est plutôt euh, est plutôt sympa donc maintenant ce qu'on va faire on va venir prendre une autre couleur pour faire la deuxième étape du chipping au pinceau donc là j'ai repris le set de chez ak rust color et dans ce set j'ai choisi la couleur ak 710 shadow rust donc là c'est pareil sauf que j'ai pas dilué cette peinture car elle est déjà très très diluée et donc là le but en fait c'est de venir chiper à l'intérieur du travail qu'on a, qu a fait. Donc, il faut être encore plus fin. C'est vraiment euh, voilà, les, le, le poil ou les deux poils qui se trimballent euh, au bout du pinceau. Et on vient de chipper un peu partout. Il faut que ça soit aussi aléatoire au niveau des, des arêtes des angles. Pour avoir vraiment un petit rendu, vous allez voir, ça, fait, ça donne un rendu très très sympa. Le but si vous voulez en réalité c'est d'avoir l'effet inverse du chipping qu'on a appliqué avec le produit, c'est-à-dire qu'au mieux de faire de passer le produit de chipping et de, de gratter la peinture pour faire apparaître ce qui est en dessous, et eh bien là au pinceau, le chipping au pinceau, ça va être de faire apparaître le, de le dessous en travaillant par le dessus. Donc voilà, là c'est bien sec, on commence vraiment à avoir un résultat très très sympa, très réaliste. Et maintenant, on va venir faire une troisième étape de chipping au pinceau. Et je vais vous montrer la couleur que j'utilise pour ça. C'est le gris acier. Alors le gris acier, c'est une très très bonne couleur aussi. C'est un très bon compromis entre tout ce qui est alu, tout ça, car ça brille beaucoup trop. Donc là, on vient juste à quelques, quelques extrémités des boîtes. Sans trop trop se prendre la tête, le but c'est pas d'en mettre de trop, c'est vraiment l'histoire de faire euh, les rayures sur les boîtes et euh, lui donner encore un, un rendu encore plus réaliste. Et ça lui donne vraiment encore plus de charme. Vous voyez, j'en mets un petit peu aussi sur le dessus des boîtes, mais pas trop. C'est surtout au niveau des arêtes, c'est là où ça prend le plus de pets et tout ça, vraiment à l'intérieur. Mais il ne faut vraiment pas trop se prendre la tête. Maintenant, je vais venir peindre le, les postes de commande. Alors pour ça, je suis parti sur un gris pâle. Un gris pâle, soit de Prince Auguste ou Valero. Donc toujours pareil, 3-4 couches très très diluées pour que ça prenne bien, bien forme de, de tout ça. Maintenant, je vais utiliser du Tru métal de chez AK. Pour faire les rayures sur l'arme c'est très très bien aussi alors là par contre vigilance je vous conseille fortement de tout de suite vous laver les mains une fois que vous avez utilisé ça alors pour ça je prends une petite quantité je m'embête pas trop un cure-dent je vais en prendre et je viens tout de suite essuyer tout le cure-dent tout le surplus pour éviter d'avoir bah, beaucoup trop car ça se voit directement Faut être très vigilant avec ce genre de produit et là, à plat, tout simplement, je viens faire un brossage sur l'arme. Ça fait ressortir les rayures et euh, c'est vraiment pas mal comme, euh, comme type de peinture de chez AK, le Tru métal. Alors, je vais par Simonie. Alors, tout ce qui est attache, l'attache, tout ça, euh, qui tient l'arme, tout ça, par la suite, ça sera repeint euh, au pinceau euh, en blanc. Il y a plein de petits détails comme ça. Mais bon là c'est plus pratique, ça évite de, de s'embêter, après avec un pinceau très fin on arrive à, à reprendre toutes les petites retouches comme ça. voilà le résultat donc pour l'intérieur les petits boutons tout ça du rouge et du noir donc ça j'ai regardé sur les photos que j'avais pu trouver et on a un résultat plutôt sympa n'oubliez pas on n'a pas encore fait les jus on n'a pas encore passé le vernis etc etc pour les extincteurs donc là c'est pas très compliqué en rouge pour les extincteurs en gris c'est un gris je crois gris gris allemand noir en fait pour le reste et donc pareil, là ce que je vais faire, euh, on va venir faire un peu de, de chipping avec du gris acier toujours, avec une éponge. On a bien essuyé l'éponge au-dessus des extincteurs, je vais en mettre un petit coup, ça lui donne un effet réaliste et rayé. Et c'est impeccable. Pas besoin d'en faire plus, juste un tout petit peu. Il faut faire très attention avec ce genre de couleur. Si vous commencez à en mettre partout, euh, après ça brille. Et ça se voit pour avoir un petit effet d'usure bas réaliste avec les jus, je vous dis, et le reste ça va claquer. Maintenant, on va venir peindre le siège du conducteur. Donc, pour ça, je vais utiliser le blanc ivoire. Donc, c'est le blanc que j'ai utilisé pour, pour le châssis et du flat hertz très bonne couleur pour faire soit un effet cuir ou du moins la couleur que j'ai choisi pour l'assise. Donc là je viens juste peindre toute la structure, donc très diluée aussi. Si vous débordez un tout petit peu sur l'assise, c'est pas bien grave parce qu'après on va venir reprendre le marron. Donc du coup il euh, n'y a aucun problème. Essayez d'être le plus précis quand même, euh, possible quand même, hein, ça évite euh, tous les dégâts. donc là je vais impliquer le flat hertz donc c'est très très dilué et le but c'est pas de mettre quatre couches cette fois ci c'est vraiment de couvrir euh, en laissant un peu bah, les pigments se, se stabiliser où ils veulent pour avoir justement un petit effet de relief et un éclairci euh, assez réaliste sur la l'assise donc là on vient reprendre les lignes tranquillement On vient faire un maximum de détails comme ça, même euh, bah, les sangles, les petites sangles à l'arrière ne hein, sont pas exclus. on les fait aussi, les, les, les opérations au pinceau comme ça, ça demande beaucoup beaucoup de temps, il faut avoir énormément de patience, donc là forcément quand on regarde la vidéo on se dit tiens euh, c'est facile, mais euh, y a, croyez moi quand tout il y, y a plusieurs heures de travail sur l'intérieur sur de, de ce SLA et via pc et en plus c'est loin d'être terminé donc voilà le résultat Vous voyez on a l'effet transparence donc ça fait euh, c'est très très sympa comme résultat Maintenant, on va venir ajouter du jaune, donc un peu comme le vert, le jaune pour éclaircir le marron, c'est une très bonne couleur. Donc je viens faire un petit peu de chipping, un peu le même principe que sur les, les extincteurs. Et après, je vais vous montrer aussi où on peut faire au pinceau. Donc là, je viens juste, dans un premier temps, faire ressortir les zones des extrémités. Donc quand ça sèche, ça s'atténue un petit peu. Il faut faire attention de ne pas, de pas trop toucher le reste. Et là, je viens commencer au pinceau. Donc soit on peut faire du, du chipping au pinceau ou juste venir faire ressortir les lignes. Donc c'est très dilué aussi. Mais j'ai rajouté un, un, un peu plus de jaune après. Je vais rajouter un peu plus de jaune après pour faire des, soit des, des rayures sur le cuir qui serait le cuir soit patiné ou usé. Donc c'est une technique assez simple. Il y a d'autres techniques, mais qui sont beaucoup plus compliquées et plus longues. Je vous partagerai ça plus, plus tard selon, selon les couleurs du cuir, etc. Vous voyez, là, on va faire des petites rayures. Des toutes petites rayures. Donc là, je fais pas du... Je ne pas, là, en réalité. Je viens faire des, des petites rayures. Un peu partout. Et ça lui donne vraiment du charme. Quand il y aura les huiles par-dessus, les jus, pardon, et eh bien, ça sera... Ça sera sympa. Tout est dans la dilution. Dans la dilution. Et puis, euh, surtout, avoir un pinceau... Euh, Toujours bien propre, bien déchargé. Et les gestes, il faut qu'ils soient. Les gestes, quand vous faites le genre de truc comme ça, il faut qu'ils soient rapides. Si vous prenez trop votre temps et vous que vous approchez, vous allez trempler, trembler. Et puis là, bah, du coup, ça ne va pas être, pas être terrible. Vous n'allez pas réussir à avoir un résultat comme, comme, comme vous le voulez. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Je viens faire avec la C graissé les petits boulons, les petites vis. Bon là c'est vraiment euh, ça fait un, même pas un demi millimètre c'est tout petit et en plus de ça, faut pas oublier que rien ne se verra sur cette maquette puisque tout tout le reste sera complètement enfermé. Mais enfin bon, c'est ça la maquette. Pareil pour les sangles, du moins la tâche des sangles, un petit brossage, faut faire très attention, c'est des pigments qui brillent énormément. Et enfin l'acier graissé c'est quand même beaucoup mieux pour moi pour, pour ce genre de choses voilà le résultat une fois terminé donc maintenant ce qu'on va venir faire on va venir mettre euh, tous les éléments bah, en place pour euh, regarder euh, bah, s'il n'y a pas des retouches à faire si on peut pas tout simplement s'améliorer et prendre un peu de recul par rapport à la maquette c'est toujours bien de prendre un peu de recul et de, de pouvoir anticiper après les choses pour le vieillissement, le jus, les jus à l'huile, les watches, etc. Le moteur, c'est la seule chose qui est terminée. Après, les éléments, de toute façon, on va les enlever pour pouvoir euh, tout vernir. Mais au moins, ça vous donne un petit rendu. Et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite technique et les différentes astuces vont permettre bah, tout simplement de vous aider, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, moi ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos comme ça, malgré que ça soit des, des montages très très longs, donc euh, j'en ferai peut-être pas tous les jours non plus des comme ça, mais euh, si ça peut vous aider et que ça, ça vous fait plaisir, c'est l'essentiel. En tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un maximum de likes. si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager et on se dit à très très bientôt pour la suite des événements, donc le vernis, les vieillissements, etc. etc. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao les amis